Je vous remercie euh, tous euh, d'être venus si nombreux euh, ce soir pour cette 12e Hello Factory. On aime bien rassembler euh, des clients euh, Hello Bank parce que nous on considère que la banque on l'a construit avec vous et que c'est très important pour nous euh, d'avoir euh, votre ressenti et votre expérience en tant que client. J'ai trouvé que c'était intéressant cette démarche qu'a Hello Bank de demander des feedbacks de ses clients pour pouvoir avancer. C'est assez gratifiant en fait. Je suis un peu curieux, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Et je me suis inscrit un peu par hasard. puis suis agréablement surpris de comment ça s'est passé. Il suffit d'être curieux d'avoir de ne pas avoir peur de prendre la parole. Et ensuite tout se passera bien, aucun souci à se faire là-dessus. J'ai trouvé que la parole était fluide, donc euh, j'aime bien cette interactivité. Enfin, je trouve ça plus sympa que répondre à un questionnaire sur internet. Il y a des personnes plus âgées ou d'autres qui ont un métier différent du mien. C'était intéressant aussi de voir leur point de vue, on n'était pas toujours d'accord. Bon, mais c'est <rire> ce qui fait aussi la richesse de ces échanges. Ils étaient très réceptifs, ils, ils ont pris beaucoup de notes, on a pu échanger sur pas mal de sujets. On voit qu'ils sont très, très attentifs à toutes nos remarques. La Hello Factory, c'est un groupe d'échange et de partage. C'est une équipe à l'écoute, en tout cas qui nous met à l'aise. Et ça me donne envie de continuer d'être client Hello Bank et de découvrir encore un peu plus les services. C'est un échange pour une amélioration de demain. Allez-y, foncez, c'est sympa. Hein <rire>